Le, Alors justement, on, on avait à cœur de refaire un film après Max et Léon, mais euh, toutes les idées qui nous venaient tenaient en 3 minutes, donc on a préféré refaire des sketchs tant qu'à faire. Non mais en tout cas c'était plus un défaut qu'on avait aussi, parce que je veux dire, toute oui, histoire oui, peut aussi ouais. être... Toute histoire peut être étendue, mais on trouvait pas juste l'histoire qui valait le coup, ou le propos suffisamment fort pour pouvoir euh, transposer ça sur une heure 30 Non, c'était plus un... qu'est-ce qu'on raconte Une vraie histoire au final, le propos et l'histoire. On n'avait rien, on n'avait même, même pas de ouais, le propos pour être qui fait, va avec euh, euh, la, bo la bonne histoire. On pour avait un, un peu le propos, mais on savait pas C'est ça, on, on savait de quoi on voulait parler, de... on savait que c'était autour de la société. On, on sentait déjà que ça allait être une comédie sociale a priori, mais euh, ouais. on n'avait pas encore tout à fait le... voilà Il nous manquait justement l'anecdote de Jonathan, du, du type qui avait décidé de s'inscrire euh, au jeu télé pour pouvoir... Euh, non parce qu'il y a un fond triste dans, dans Nancy, quoi, Le mec qui apprend, qui apprend tout ça pour gagner de l'argent et tout, il y a certainement quelque chose. Oui que ça traduit quelque chose. Oui. Peut-être parce qu'il n'a pas d'emploi et que du coup il y a mis tout son temps là-dedans et tout. Il, y avait, et donc, euh... il fallait une idée. Ouais, c'est ouais, ça, ça. En tout cas, c'est va... le point de départ, fallait... truc où tu peux il te poser faut... en tout cas il plein fallait... de questions. Fallait... Enfin, en c'est ouais. ça que j'ai vu chez eux, c'est qu'après ils, ils se sont posé plein de questions sur qui est cette personne. Et c'est en se posant toutes ces questions que ça en fait. Euh... Ouais voilà. Mais ce qui est intéressant en termes de rythme aussi, c'est que. Donc, Max et Léon, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était en 2016. Et toute cette période où on essayait de trouver une idée de deuxième film, comme on se rendait compte très clairement qu'on n'avait pas la bonne idée, entre-temps, c'est vrai que David a raison, on a plutôt écrit des sketchs. On a écrit euh, un programme court qui s'appelle Canoff, qu'on a fait pour TMC. On a écrit un, une soirée de prime euh, qui s'appelait Ce soir, c'est pas le macho, qu'on a écrit, tourné et tout pour TF1. Donc, ça, ça nous a pris vachement de temps. Ça nous a pris un an ben, tout cumulé, ouais, ça euh, fait bien. Non, euh, et le prime, ah, ben c'était un an d'écriture et tout, plus MC avant. Donc au final, le temps perdu entre ces deux films n'était pas si perdu que ça. On l'a mis à profit pour d'autres choses. Et quand Jonathan a eu, nous a offert ce déclic, c'est vrai qu'on s'est plongé dedans. Et ça a euh, été plutôt vite. Enfin, ça nous a pris un an. Vraiment. On a tourné un an après, franchement, c'est ouais. pas très long. Non, hein. non franchement, c'est fort. Cool, hein. Alors, nous, la, la vraie définition de la vedette, c'est pour ça qu'on a appelé nos personnages les vedettes, c'est parce qu'ils pensent ils ont un complexe de supériorité et eux-mêmes se considèrent un petit peu au-dessus du lot. Donc, il y a un petit côté vedette chez nous. Il y a côté attention, voilà les vedettes. C'est vraiment le, le, le, la peu le manque de recul, c'est ça, le complexe de supériorité. Ils, ont pas de, ils sont vraiment premier degré. Et quand quelqu'un est absolument convaincu de son propre de son talent, nous, Alors, ça nous fait rire. De manière très omnisciente, on se rend compte qu'on est un peu à côté, ça nous fait rire. Après, on a de l'empathie pour ces personnages. Quand on emploie le terme « les vedettes », on ne se dit pas, Enfin, euh, il n'y a rien de péjoratif. Non, mais il y a un côté désuet. Bien sûr, il y a un côté sûr, désuet. C'est pour ça qu'il y a aussi mais ce côté un jeux, petit ouais. peu euh, 80, euh, le look des années 80, alors qu'on traite ouais, d'un film en 2022. Il y a effectivement ce côté désuet, vous avez raison. Euh, un peu euh, chacun le... nos postes. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Prenez -les. Ouais, Par euh, exemple je... sur les personnages ça va être beaucoup eux. Et après justement dans la mise en scène... Euh, a a a la direction, a la direction ouais, artistique là. surtout. Ouais. Ouais. Donc vraiment ce qui est euh, l'écriture, les personnages et tout ça, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Daniel et Stéphane c'est vraiment les, voilà, les garçons qui arrivent avec euh, leur idée des persos et tout et après euh, tout avec ça <rire> ouais, ouais. Non, mais, non, non mais je veux dire on est... je pense qu'on s... enfin, nous on se connaît tellement bien aussi que là on le verbalise mais on n'a même jamais verbalisé ça oui c'est vrai C'est en fait. si on essaye de le verbaliser là mais en tout cas euh, naturellement euh, on sait euh, on s... Ça marche pas, euh, oui ça fait 15 ans ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble donc c'est euh, il ouais. y a des réflexes et ça se fait naturellement ah, de toute façon même quand on n'aime pas un truc y a pas euh, on le sait assez rapidement oui. mutuellement quoi sinon, oui, nous il nous suffit d'un regard de Jonathan par pour exemple dire, pour savoir ah. qu'on a été à côté <rire> qu'on a été trop qu'on n'a qu pas été assez et tout et, euh, et après et ça euh, ils sont mieux. là au montage tout le temps euh, donc il y a vraiment ça c'est un film comme de macho de A à Z ouais, Alors, j'aimerais que ce soit des bagarres au Si on a des bagarres, elles sont plutôt euh, nulles. Mais non, non, il n'y a pas de bagarre. On, on est vraiment David et moi, de manière très scolaire, à se voir le matin à 8h30, 9h. Il y a les enfants à l'école et après, hop, on va bosser comme tout le monde. On essaie vraiment de s'imposer un rythme. C'est-à-dire que travailler la nuit à la bougie avec une bouteille de vin, c'est pas trop notre délire. Mais quand on relie le lendemain, c'est jamais bon. Mais euh, non, non, on, on, voilà, on a des idées chacun. On note des choses euh, dans la vie de tous les jours. Euh, et ça nous permet aussi euh, ouais. Vas-y, vas-y, pardon. Ça nous permet de, comme on joue à chaque fois nos personnages en écriture, ça nous oui, permet en plus, euh, disons, de gagner du temps au tournage parce qu'on arrive et on a déjà joué. Enfin, on, sait, on sait exactement la, la, la musique et ce qui va se passer. Euh, ça permet de, ce qui fait qu'il y a très peu d'impro en général sur les tournages. Et ce qui nous permet de, de mettre les, les scènes en boîte un peu plus vite. Non, non, aucun, aucun cours de chant, euh, ça fait partie un peu de notre ADN d'ailleurs, à, à Joe, David et à moi, on va dire, à, dans notre travail, c'est-à-dire qu'on s'amuse, le chant, on en fait, on en a fait des parodies, on a été évidemment très inspiré du travail des Inconnus par exemple, et nous c'est parce qu'on s'écoute pas et parce qu'on fait vraiment ça pour s'amuser, qu'on peut se permettre de, de temps en temps d'essayer des choses, mais jamais de se prendre au sérieux et jamais de se dire, euh... enfin là je sais que pour, pour le rôle de Daniel et simplement Dan, il fallait que le mec chante juste Bien, mais pas de manière excellente. Il fait des fautes, il est bleu, il chante à côté, mais, mais il a une tu... énergie et une ça sincérité. Grégoire l'a enregistré en deux fois On l'a fait en deux fois, on n'avait pas envie de le travailler plus que ça. On savait exactement ce qu'on voulait. Et que euh... ce soit bancal et en même temps. Et musicalement, incredible. il fallait que ce soit bien, mais un peu foireux. En fait, on avait pu remarquer dans certains sketchs que si on fait vraiment nul quelque chose de. Je me rappelle, il y avait une fois on avait un, mais c'était le pire, c'était une soirée nulle. n'est ouais, ouais. pas le suivant entre Mais en fait c'était de vraiment faire nul. c'était nul en fait à regarder. Et donc là tu fais une chanson nulle, mais en fait c'est une fausse chanson nulle. Il faut, faut qu'elle pas... soit quand même bien, il faut, faut qu'elle qu soit, soit bien C'est de... un peu t'es nul. Tu vois, tu ouais, vois, ouais. Et donc euh, c est, c est, c est... effectivement elle est moins nulle que ça devrait être, mais sinon en fait ce serait juste nul. Je crois que ce qu'il y a de chouette... Dans l'écriture, c'est vraiment des, des, des inspirations différentes, même pour chacun d'entre nous. Ouais, C'est-à-dire que Jonathan vraiment... a même ah. quelque chose de très américain dans la mise en scène, et je crois que nous, on francise... D'ailleurs, parle l'américain en américain sur le tournage. Ah. Yes, <rire> et nous, on, fr on francise... On fr ça se dit pas. Je crois que c'est ce bon ah, mélange. On francise le propos, voilà. Ils, a, ils arrivent vraiment ouais, à non ouais, mais c'est vrai, je c'est oui. dit... ouais, ça, nous, on est le petit tampon made in France, mais... Euh... C'est craindre... Euh, je, je... Dans le côté amélioratif, on n'est pas là pour se moquer, nous, dans les sketchs, ou dans, les, ou dans nos dans Max et, et tout, c'est la France, mais c'est la France de tout le monde. Il n'y a pas en pointe du doigt qui que ce soit, c'est nous on en fait partie. Vous parliez de, des caractéristiques des personnages, c'est nous aussi. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on parodie aussi. Ça nous permet de faire un peu tout le monde. Et nous en même temps, c'est personne, on ne se reconnaît pas. Ou alors on aime à dire que c'est toujours le voisin, mais c'est jamais soi. Mais euh, je crois que nous nos influences, effectivement, sont en plus les inconnus, les nuls, on a été bercés avec leur sketch, vraiment. Mais Jonathan, lui, est peut-être arrivé et nous a fait découvrir plus de choses américaines, les Saturday Night Live et tout. Moi, moi perso, c'est vraiment euh, Jonathan qui m'y a fait entrer de manière plus précise. Je connaissais non, mais... des grandes lignes, mais... Ce qu'on a aimé avec Jonathan, c'est justement qu'il a porté une... une... caméra, déjà Déjà. Il avait, <rire> une, cam... il avait une caméra, c'est vrai. C'est c'était juste comme ça qu'on se connaît. Vrai, vrai. Non, mais il sublimait l'écriture dans le sens où il, non, il, était... ouais, il caméra, estimait que ce n'est ouais, pas parce qu'on fait de la comédie qu'il faut que caméra. ce soit... Euh... Pas bâclé mais euh, as des pires pas soigné, c'est-à-dire que ça, ça peut être pires, bien filmé hein, la comédie. Et... Donc c'est pour ça qu'on. Voilà. Tu veux dire... Tiens tes références. De, euh... <rire> mais, euh... Non, non mais ça. moi j'avais envie de dire les Simpsons aussi où, ouais, euh, très juste. j'aime vachement les comparer à, à des Simpsons français en fait où, euh, où vraiment ils arrivent à, à prendre le truc euh, pour euh, exactement. Euh d'écrire tel français dans telle situation et de le caricaturer mais de façon drôle et jamais... Euh, ça doit être satirique, tu, ça c'est drôle et c'est jamais cynique ou méchant. Et dans les Simpsons, c'est ça, il y a aussi cette naïveté dans les Simpsons en fait avec Homer qui est un peu ce type de personnages qui sont euh, presque des enfants. Et donc je trouve qu'on retrouve moins vachement de, des Simpsons. Bah, ouais, ouais Pour, pour moi, c'était le gros challenge je suis, de ce euh, film. Non, non mais de faire. Parce que pour moi, en tant que spectateur de, et fan de cinéma, je trouvais que le, les jeux et tout ça et la télé étaient toujours ratés, même dans des films américains. Euh, et on n'y croit euh, pas, ouais. On a du mal souvent à y croire. Enfin, dans, je prenais l'exemple de Joker, où par contre, j'avais bien aimé tout ce côté-là. Euh, et en plus, comme on vient de la télé, c'était d'autant plus un peu un challenge. Pour moi, c'était mon gros mon gros dossier et donc cette grosse séquence du, du, jeu. du jeu qui dure plus de 10 minutes euh, avec 8000 caméras. En plus, comme je voulais, euh, voulais qu'il y ait deux euh, styles différents, donc on avait des caméras différentes entre vraiment la fiction qui est tournée en 2.35 et en cinémascope euh, et les caméras de télé. Et donc, euh, comme je ne savais pas encore ce que j'allais garder, j'ai tout fait euh, comme si c'était filmé de télé et après j'ai tout refait. En version fiction, c'était un peu long. C'est bon. Euh, j'ai passé <rire> euh, en fait, moi j'avais oui, pendant qu'ils montaient le film de leur chanson. côté. Moi j'étais vu qu'on était confiné. Moi j'avais une station de montage chez moi et j'ai passé trois semaines, je crois, juste sur cette séquence. Ouais. Mais quand on l'adore cette euh, séquence. Alors qu'à l'image, ah Non, mais elle est au départ, je ne savais donc. même pas comment je commençais. Parce une que dans les émissions a télé, ils sont a en y plusieurs y caméras, mais c'est en, en live. Là, j'avais bah, 30 prises à question. Ouais. Et uh, plus après, les caméras fiction. Donc, uh, je pouvais je pouvais en faire la même scène qu'en télé. Je pouvais mmh. faire la même scène qu'en. Et, uh, et je suis hyper content et fier de cette scène. Ça, c'est aussi des choses qu'on avait vécues plus jeune. Moi, je me rappelle à l'époque, je crois qu'il y avait une. Il y avait une classe, il y avait une sortie qui était organisée au lycée pour participer à une émission de télé. Et je me rappelle qu'on avait demandé alors comment c'était. Et une personne m'a répondu premier degré en faisant un présentateur, super sympa, il est adorable. Mais tu le connais, tu as passé du temps avec lui. Non, non, mais ça se voit, il était trop sympa. Donc ce côté un peu premier degré, effectivement, ce côté où on idolâtre un peu euh, euh, des personnes médiatiques, des personnages de, de, de télé, des personnages de médias. Ça aussi, on voulait s'en abuser, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi et surtout, c'est que ce film reste une comédie. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à se dire bon, allez, on va défoncer la télé, on va défoncer les oui, animateurs. C'était pas une charge, pas du tout le but. Ça reste vraiment une comédie ouais. où il euh, y a quand même un mec qui a un chapeau de cow-boy qui danse devant son pote qui le filme avec un portable. Mmh. Un portable, ouais, pardon. Donc euh, ça va pas plus loin nous, que ça. Nous, la télé, c'était un moyen encore. Enfin, je reviens à la reconnaissance, mais c'était un... le prisme de la télé nous, nous permettait justement de bien aborder le sujet. C'était le meilleur moyen pour, euh... pour parler de, de, de, de ça. Il y a quelque chose qui est assez fascinant en soi. Ouais. Même dans la prépa, j'ai revu des épisodes. Philippe Rizzoli. C'est incroyable. Il avait une maîtrise en ah C'est qu quasi pas découpé l'émission. Et là, il te, a une vitesse, une rapidité de diction. Il se balade, tu fais... Je ne sais pas s'il y a un animateur actuel qui, comme ça... Tu le vois qu'il improvise, vous arrivez d'où C'est super. Non, non, non, non, non. Il fait, mais tu ouais, vois qu'il n'y qu a, a pas de prompteur, qu'il n'y a pas de... Je dis bravo Philippe Rizzoli, si tu nous écoutes. Il n'y a vraiment pas de, de pas van maintenant.